Ok donc là on est dans l'épisode je sais plus combien Il n'y a pas de musique c'est bizarre Hop Le jeu on entend assez fort là t'es caché à changer, je fermer la porte non Ouais voilà. Ah bah ça on entend pas. Ok, oh tiens la chaos c'est le monde Ah oh. ok, la a mis son truc de banan ah il est Bon, on le remet parce que Tout, moi voilà. Ah, je flotte dans les airs Parce qu'il y a une salle tel tour Ah, il y a Je t'en souvenir ah Mais il est là-bas ni n'importe quoi Il est là -bas. il est là-bas il m'attaque Malheureusement ah ouais ah oui, on avait fait ce niveau mais on a tout coupé c'est vrai. Ouais. Le un pause le niveau était trop long. Tu ah, peux pas faire mon attaque. Ah c'est des gens pour se souvenir. Mais c'est lui qui m'attaque de loin de très très loin. Hein. Ouais, Il aurait peut-être amuré la puissance de Sonic. Hein. Ah mais d'accord, faut pas se protéger contre ça. Enfin, attends, il nous écrave aussi. Ah si, c'est bon, on peut faire le hightage. Ouais ah, il est un peu lent le à battre. Ah, mais... oh, on a gagné 100 pièces euh, en le battant lui. C'est bizarre, Non, là, je vais mettre la super vitesse. On comme ça qu'on met la super Ah oui en faisant ça papa On a la course infinie. finir en coup on fait un, les boucles Est-ce qu'il y a une boucle on fait la course là. Euh, là, là, là, là, là, là, là. Ah mais là on regarde on ne peut pas être le bonnet. Quand il fait ça Mais là on retourne au début du jeu non okay, là quoi. Ok d'accord croire ok c'est bon par là. Ah oui, regarde, il y a mon cher qui va là-bas. Regarde, tout le monde là-haut, t'as vu Ah oui, ça, il faut le faire à 100%, ça, le, le col Je pas pourquoi je les tue, mais ça me fait plaisir. Hein. Ah si, ils nous donne des cœurs et tout, et tout de plus, ça, On fait ça, ouais, super bien. on va super merde. Ah il va y avoir un autre quoi Qu'est-ce qu'il fait dans la marande là Ça on peut les monter comme on fait les pâtes. Ça me fait plaisir de les tuer, je crois. Ah ça donne du, de, de l'XP. Mais c'est ça bien là Qu'est-ce qu'il fait celui qui Bah on est revenu là, tiens on a bien y aller ici. Julien, c'est dans bon vin ou quoi Ah il faut aller tout en haut là-bas. Ah oui, il faut passer par le droit. Faut passer par là. Ah de toute façon, faut aller là. T'as pas d'autre moyen, quoi Ah il y a une tour. Encore Tower. Encore une tour. Ok. Ah, ils ont posé des. What je vais voir si je peux pas débloquer. Ah je peux pas aller sur la carte Je peux aller sur le menu pause. Quoi. Oui non mais c'est bizarre, enfin combat je fais ça. Ah je peux pas.. Ah oh, je peux rien avoir. Ah zut. Non. De se récupérer. Ah mais on, on, peut, on perd plus qu'on qu y a sur le sol en fait. Ah c'est bon, je peux l'attaquer. Ouais, faut vraiment améliorer Sonic, hein. En niveau combat. Parce que je suis. Ouais, mm -hmm. Wow ouais. Non, il va tuer en deux trois mouvements, ça. Et ça rajoute pas le gros boss. PAAAH euh... Ouais, on voit un gros boss. Euh... T'as fait quoi, ça Si je suis pas à côté de lui Il enfin, fallait vraiment le tuer, lui ah je peux plus t'oublier Ah bah ouais Pourquoi il y a un truc en bas qui vient de nous attaquer il tourne en rond et tout Il s'est complètement con les trucs des anneaux parce qu'on peut en avoir un infini En faisant une boucle regarde Bah ouais ouais Je vais peut-être avoir la barre du coude Ouais mais du coup c'est ça C'est à qui... Oui mais pourquoi de... ils tournent autour de moi. J'ai rien fait moi. Hein. Voilà. Bah, T'as vu il n'y a pas le bonnet là Regarde parce que le bonnet c'est un... un truc euh, qui est comme ça. Euh, dans les cinématiques, il reste pas qui est Je sais pas si en mode supersonique il est le bonnet. Il n'y avait pas de truc qui va faire la lampe. Non. Wow. En Après fait, il y a quoi ouais pack un 9 Un 9 sur lui En tête, c'est pas le même jour en américain. Hein. Même au Japon. Que c'est mieux que c'est japonais. Hein C'est pas au même endroit. Alors je sais pas comment j'ai fait ça mais bon. C'est par rapport à... ici hein qu'il es, truc là, ah, ma portée de contrôle grandit. Mais je ne peux encore contrôler que quelques reliques des ancêtres à la fois. C'est tout à ton honneur. Mais que dirais-tu de me sortir de cette dimension numérique J'ai analysé 1 775 simulations. Aucun scénario pour te faire ouais. sortir du cyberespace n'est sans danger. Révoltant. Continue de chercher, faisant ta priorité absolue. Mais. C'est un hologramme. Et quand un robot Degman me tutoie déjà C'est bizarre, c'est si se... hein? si un Hein Je sais pas si c'est un robot Ça a l'air un, un truc à holographique. Mais pourquoi on le voit ça Techniquement, Finik il le voit pas en fait. Non. Mais, ouais, mais on a déjà été là... What dans cette zone là. Mais Eggman il peut pas sortir lui Y'a que Sonic qui peut Bah on voit, on peut pas sortir Non, non, Sonic arrête de faire des pistons de va voir Faut la hein. Oula, ça a dingue Ah mais ça m'a remis là Ah mais, mais tu fais chier C'est bon, à cause de la super vitesse je vais trop vite en fait vous voulez vraiment lui parler J'ai assez à de parler Ah ouais Deux, quoi oh, Voilà, on n'a pas besoin peu. N'avance pas trop loin On devrait peut-être la laisser se débrouiller toute seule. Mmh. On doit s'assurer que tout finisse bien Toujours aucune trace de tapes. Pour l'instant, on a promené des enfants et fait des détours. Quelqu'un dans le besoin Non mais je m'inquiète aussi pour toi Tu peux aider personne Si t'es perdu dans l'espace-temps Je vois Alors dépêche toi de me sauver aussi Pour qu'on puisse retrouver Delz euh, Del, de Pourquoi il parle de thèse et une Nugget on s'en fout Bah je vois. Encore On va encore Dans cette discussion, ça partait en... En dispute et a... OK, Qu'est-ce que de le faire ben, La coco a disparu. En fait, elle se téléportait avec la je pense ça, ça se passe tout le monde. Pourquoi c'est... C'est raté, c'est Mais c'est... En fait... Voilà. que j'améliore ma vitesse, maintenant. Non je change beaucoup d'alterne. Mais en fait je prends toujours euh, les machins donc est-ce que ça, ça serve quelque chose ça Est-ce que cette vitesse là c'est la vitesse maximum en fait Non bah c'est trop loin. C'est quoi ça Ah il met la rue c'est qui a pu son truc. Ah c'est T'as quoi Ils vont, ils voit, il voient il il avec des, dans, euh, des visions. C'est les ancêtres oh. Oui, il à un chaos. Ah, t'as ah, mais... vu ont le petit truc... euh. bah ben, c'est eux en fait. Les pierres là Ah ouais. En fait les pierres c'est eux. Hum. Mmh. Les mmh. là. Ouais. Ah c'est marrant, on voit un lui. gars, ils sont revenus pareil. Ah non, ouais, eh, euh... Saint-Valentin. Ils ont été réunis au tout dernier instant, ils sont ensemble à présent, repose-toi un moment, je vais avancer. J'ai vu qu'il allait prendre sa main mais tu veux pas tout en fait. Parle Encore Mais je crois que tu devais se reposer. Lui il était derrière lui. Bon, J'espère qu'on va voir Sonic Bonnet. Hein. D'ailleurs, il est revenu normal, aussi, hein. D'un moment, on ne peut pas Non, non. non, non j'ai vu ça, en plus. Bah oui Tu penses toujours au Cocos Ah, maintenant, ça fait maintenant 27 secondes. Oui, entre autres. C'est me fait rire, parce qu'il y a le Sprite qui se balade derrière. J'ignore ce qu'il s'est vraiment passé, mais une chose est sûre, l'amour transcende le temps. J'en suis convaincue. Euh, non, Quand tout chose. sera fini, je veux répandre cet amour dans le monde entier, même si ça nous éloigne. Je sais que tu t'en sortiras à merveille et j'ai hâte que tu me racontes tout à ton retour avec cette musique là. ça rouge. Ah, on l'a débloqué. sur À l'époque, il y avait un truc pareil. Encore. Regarde, cette région a été bloquée, non Ne réagis plus. Interagir avec maintenant. Parce qu'on a toutes les émeraudes. Je ro... pense que tu peux en faire tourner certains. Ah oui avec oui, comment avec four artiché ça fonctionne peut-être comme les autres besoins mais ça va me montrer la voie vers le titan bon d'accord coup. Bon, comment est-ce qu'on fait ça tiens, on dirait un motif au sol le mystère le mystère d'accord ah tu vois il y a une tracée là bah oui il faudra arriver. Ouais, il faut faire le chemin en fait. Ah d'accord, ça bougeait trop en même temps. Il faut que je tape quelque part. Euh, que ah peut-être que pas bouger toujours en même temps. Ah, J'ai fait quelque chose. J'ai fait la ligne. Ah non, ouais, bien. Il y en a plusieurs. Celui-là il bouge les trois en même temps. Celui-là il bouge les.. Ah il bouge celui-là. Il ah. faudrait que je fasse On passe de lui. Hein. On a un truc là. Il manque. Ah non, il manque la ligne debout. Et je peux pas bouger les deux. Ouais, ah, ça ça bouge les trois ça ça bouge les deux là Et si je bouge ça ça va Ah non faut pas bouger ça ouais. Ah mais ça fait ça derrière Si je bouge celui-là ça fait celui-là Et donc là faudrait peut-être bouger celui du coup enfin, je suis pas obligé de faire ça, mais... Voilà il faudrait bouger le jeu ah, non, mais non. Bon. Ah mais... ah mais ça bougerait les 3 sinon mais, Bah même les 4 mais en après fait, je suis pas obligé de bouger pas, pas, pas... Ça ça bouge quoi Ah ça bouge les 3, ça bouge pas les 4 mm -hmm. C'est ce que je disais, donc lui on peut le laisser comme ça Ça fasse ça Et En vérité il faudrait que je le mette Non pas donc ça Il faudrait que ça aille jusque celui là-bas là bah celui-là il est bon en fait. J'ai besoin de bouger celui-là. Mm -hmm. Ah. Ouais, bah là-bas aussi. Voilà. Là, comme ça. Et là, on bouge les deux. Il y a un seul qui pourrait être bon en fait. Ah oh bah ouais, ça me comprend. Je sais pas. Okay. <rire> <rire> Ok, bah c'est bon. Ça, ça va ouvrir ça. Mmh. ça. Ça, une ça va ouvrir les chute d'eau. Ça va les ouvrir, moi, les chutes d'eau. Ouais. Ça m'a ouvert. Ah ouais, ouais c'est les, ongles, les Ah non, ça découpe en fait. Mmh. Ah, il va y avoir un faisceau. Un... Un... Un... Un... Un... Un... Euh, ouais, la dernière chaos, c'est drôle. J'ai cherché partout. Je suis à court d'idées là. Ouais, elle a peur, à peur, mais, à euh, pas, elle a pas. Mais elle peut rien fait, tout tout faire. D'accord, mais bon, même si ça ne saurait pas comme ça, d'autre quand même. Va <rire> bon, haut de la cascade. Allez, est grande, elle doit être d Bah, non, mais qu'on prend sur le plafond. Ah, c'est mais... joli, je bien, moi, en tout cas. Tu veux la fontaine en premier, mon petit Putain, ça, il est vol. Cool. C'est grâce au bumper. Il est beau comme ça. pas Escalade Ah, c'était marqué escalade gigantos. Moi c'est bon je, je ai max Faut excès Non, je coupé que... C'est là, c'est ralenti et tout C'est stylé. Ouais, c'est bon. <rire> c'est un mur d'escalade <rire> <rire> Faut monter en haut L'escalade dit qu'en tout.. Ah t'as Oh bah il émeraud. <rire> <rire> oh, est émeraude hein. Ouais quoi Ah pas oh, non Super Sonic Ah il perd des anneaux au fil du temps On a une super musique Mer fouleur Euh oui, oui. Oh d'accord <rire> J'étais dedans What oh, il, y a, il y a des bugs hein Ah c'est comme ça par contre euh, voilà. Ah c'est là tu vas bien te tuer ce que j'ai fait je vais compris. Tu as enlevé un... Ouais, il y a plus en costume Sonic en Super Sonic. Ah ouais, je vais encore fait Ça doit faire mal hein, en même temps, toi. Encore Allez, hop Je vais défonce défoncer, là Tu vas essayer Tu vas toucher aussi. Oui, je mets pas parce que comme ça. <coughs> les à la pomme bah c'est plus oui. Alors pour contrer ses coups faut faire euh, LR Et après appuyer sur AX Et pour attaquer bah c'est Y Tu vois c'est tout ça Ça sert à contrer ça faut. Bah faut, tu appuies sur les deux en même temps Pour contrer Attends, enfin, il y a l'attaque Ça sert à voilà, appuie sur les grèques quand tu vois le triangle, dans lui. Oh, elle ouais, est ouais, super visite en tout ça. super sonique, il garde pas la tenue, c'est l'humour. Je crois ah, qu'il va tout fait, Après, il ne fait pas beaucoup de dégâts, hein. ouais, on ne fait pas beaucoup en fait. Ah, c'est pour ça qu'il faut contrer qu à chaque fois quand il attaque bon ça va on est à 317... Euh... Oh, putain, bah, es... ah putain on mais quand je vois comme ça c'est une touche en fait ouais. bah il faut que tu appuies bien bah, tu fais que ça d'appuyer appuie là mais il faut appuyer sur les deux en même temps Et bah j'appuie sur les deux en même temps non, non. plus je suis pas les deux. Tu vois, il y a un coup de blanc qui arrive. Attends, non, je pas non vu pas sur les deux. Maintenant, bah c'est Sonic qui... Les... Oh putain, c'est une esquive comme ça, Sonic. Les... Mais il faut rester appuyé. Il esquive. Non, c'est sur pas. C'est pas le virage. Alors, il faut grand chose. Normalement ça en a un un peu plus quand il peut. La X ah AX C'est pas les cartes ouais. AX mmh, mmh. Oh alors, rien du tout du tout. Les critères, toujours sur les bols. Mmh. Ah merde. Ouais. Ah, c'est bon ah, ça c'est ah, Mais je crois que si on meurt euh, oui. T'as vu c'était marqué à X ouais. Faut que tu fasses à X Ah oui là bon, On meurt pas si on rate mais Aaaaaah bourriner le bouton alors nick comment il a fait pour me rater et attaque hop On bien la deuxième tentative sur la deuxième phase enfin, la première tentative on va dire et je la mets pas. pas puis je mets celle-là la dernière tentative je mets celle-là Voilà, oh, ça c'est fait oh, oh, c'est ça, c'est facile Ça, ça fait beaucoup de dégâts hein. Donc ça, c'est le, le deuxième tir Mais ça, ça ne tue pas encore non, ça, Je sais pas comment il fait ça, le souviens mais... mmh. Un petit hérisson contre un, gigant, un gigantex euh, monsieur c'est pas parce que, que t'es grande que t'es plus forte. Et que là, Sonic est en train de mmh. te dégager. Ah mais ces rayons laser, il ne fait rien. Allez. Presque, oui. C'est bon. Il est fort Sonic. hein C'est bon là, je peux le dire. Vas-y Attaque <rire> Comme si genre, je le parlais comme un chien Attaque, vas-y <rire> oh. ouais, T'as mis de life T'as mis de life, mon gars Qu'est-ce qu'il fait encore Ah, il refait ça non. Oh, Ah, du tu... premier il C'est vrai, j'ai vu du premier coup, je m'en vais pas. Ouais, je vais l'acheter Ouais, on va prendre 4 ans si je fais que ça. Ah mais attends Ah bah ouais J'avais oublié que j'avais cette technique. <coughs> ok, ça y va l'achever. Okay. J'avais oublié que j'avais même une nouvelle technique. Ah oh, elle a transpercé oh, Super Sonic qui gore pour ce jeu. Et c'est pas Sonic qu'on lisait, c'est Sonic normal ou pire. Putain, tu n'étais pas obligé de le faire. <fernes> non, il peut avoir un autre moyen. Ton prochain ami est à temps sur l'île, battu par le sable. Ah oui, c'était Titan, au pluriel. Qu'est-ce qu'elle fout là que je t'ai regardé de loin Dommage Dommage Ça sera pas fini tant que j'aurai pas éliminé tous les robots géants Désolé, Emi. J'ai l'impression de retrouver ma forme normale Continue comme ça et fais vite Je serai revenu avant que t'es de lire les cartes Hop. Non, tu la revois plus, Emi. J'ai envie de savoir combien de temps on a fait. Ah, combien de temps Combien de pourcents 47% Tu gères 50 100 J'ai 1000 On a 4 îles Seulement 47% Oui Sur relis Là, on n'est même pas à 2% du jeu mmh. <rire> Ah, la musique de celle-là. Ouais, ça ressemble T'as cru que t'avais resté super sonique toute ta vie Non. Ils nous ont envoyé, je sais pas, je vois. J'imagine que l'heure de sonique normale, évidemment. On n'a pas de tenue, là hein. Il y a moins du tu... chaos, chaos. Même pas mal. Et puis, ça aurait été trop facile sinon. Mmh. Même pas mal. Déjà que t'as pas mal là parce que t'as l'air bizarre comme même là Sonic. Le Non, t'as l'air mal en point. Enfin, je sais pas, peut-être tiens pas comme ça, même dans le désert. T'as vu dans Sonic X euh, que t'étais pas comme ça Cherche tes amis. Mouais me tiens. Mouais c'est bizarre qu'il y a des médailles, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça, ça <rire> bon. J'imagine qu'il faut toucher les verts et pas les rouges. Ouais j'avais oublié que j'avais cette technique là. Ça fait beaucoup plus mal hein. Même pas mal. Faut que j'arrive vers mon ami. Ah oh, c'était des thèse. Ouais je l'ai écrasé. <rire> oh c'est quoi ces nuls là Faut juste les écraser comme ça. C'est pas de thèse hein. C'est une médaille, c'est bizarre. C'est <coughs> quoi cool, ça? Ah, c'est un truc d'Eggman? Encore? On a partout, c'est quoi? Ah, c'est vraiment un cadeau en plus. Fait. C'est la expose, c'est qui, c'est chiant? Encore un truc à Eggman? On dirait qu'il planifiait une véritable invasion, mais où est-il? Ça, on sait où. Mais pourquoi tu cherches à sauver Glonco Mais où est-il Ok, le machin a volé. Tu viens voir mon ami est... Ah, il est juste là. Moi je sais pas ce que j'ai fait. Cherche tes amis, bah c'est pas très dur à trouver. Hein. je ton souvenir de Knuckles. 12 sorties. Je veux savoir d'où il sort. Ok. Il en manque 5. bien, pas de cinq. Je veux vraiment améliorer la puissance de Sonic. Je cherche les messieurs là qui, qui sont en charge de ça. Parce que Sonic est pas très fort en okay. Des nouveaux ennemis. Ah d'accord, quand on les attaque, ils se protègent. Mmh. Du coup, faut faire sans arrêt, euh, monsieur, monsieur... faut faire sans arrêt ça. Mmh. Alors, je vais toucher, mais... C'est la seule capacité forte que j'ai débloquée. Vous mmh. allez finir faire ça, hein. Voilà. Voilà, hop. Ça m'énerve ces mecs-là. Mais quoi Moi, bon, euh, je comprends bien. On démarre. Je ne pas rester ici pendant 15 heures. Je t'en souvenir de Knuckles. En hein Ouais, bon, d'accord. En temps, ça a été des médailles. Qui ça pourrait être d'autre Eggman Eggman, c'est pour mon ami. Ah, pardon, ce jeu. Je sais pas vrai. Ouais. Parce que pour l'instant, il va... Nossa, bang... foula C'est pas ce que je voulais faire, ce mec qui vole dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai fait Encore des conneries. Du coup, j'ai plus d'anneaux, tiens. Pourtant, j'en avais eu 300 et qu que j'en ai Hop. Oh. Ah, ils sont plus bleus, ils sont jaunes. Mmh. Hein mmh. mmh. J'aime bien faire ce soir. Bon, j'étais donc là. Ok, je vois plus rien ici. Non, ah, Sonic euh... là, Il n'a pas l'air bien ici. C'est pas qu'il y a chaud, je pense qu'il y a eu mal quand même. Ah et on retrouve des clés d'unité, allez, vas-y. Ah mais il y a, y a des cocos avec des cheveux Les cheveux c'est des cordes bah, c'est des cheveux Il mmh. y a de l'eau dans le désert c'est quoi Je peux en le bug de tout à l'heure Oui Si c'est des cheveux quoi Oh, du XP Ah, oh, c'est cool, je suis déjà, déjà niveau 10 Attends, j'ai encore débloqué quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça L ou R et Y. D'accord, faut faire une esquive, après faire une Y. Allez. Ah, Ah, c'est ça la nouvelle attaque qu'on a débloquée Oh, trop bien. C'est faut faire L, L, Y. Mm -hmm. Deux fois Y. Deux fois L. Mmh, intéressant comme attaque. Ça c'est bien pour les boss j'imagine. T'as vu les petits les petits monsieur là qu'on a trouvé déjà Mais pourquoi ils m'ont remis là Ouais, ouais j'étais là, j'étais là-dessus, donc tout ça compte pas que nous quatre femmes ce machin. Et là on a en train de s'en aller, je suis pas debout. On est à 7 mètres de Knuckles à l'aveugle Là, il va nous dire quoi parler à Knuckles Il y a toujours plein de trucs comme ça Hein Un petit niveau Tu veux essayer en premier Tu veux Tu veux essayer en premier le niveau Je sais pas, en fait c'est bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans les niveaux mais c'est moins contrôlable. Attends, c'est ton charbon. Imagine, toi tu fais le saut et moi les, les mouvements de Sonic. Oh non, j'ai trop bien. Ce <rire> serait marrant. Ah, il faut appuyer sur moins. Super des anneaux qui reviennent. Non, mais en deux. enfin je vais couper après. C'est un niveau dur celui-là. Bon, oh. c'est ça, viens. Je oh. pense que tu le sais. Non mais prends des anneaux. Oh. Non, non mais, mais c'est tout l'impôt, c'est à rien. Non mais c'est à rien. Double saut. Oh. Oh. Ah, on sauter par mon tu non T'as un boost Non, il est plus trop fort. Pour plus vite. De Qu'est-ce qu qu'il foutrait là, de Mais qu'est-ce que tu fais Mais il faut faire un double saut là. Ou bon, quoi Ouais. Faut courir et. Ah, il y a un truc de bouche. Oh là, on aura pas le droit d'avoir un S. Hein. Ah, ouais, c'est pas euh, On n'est pas dans Mario, hein. enfin, je veux dire, on est dans Sonic, hein. Ah, hein. pas Faut pas oh. Ah, faut faire Y sur oh. le Tu veux pas la euh, Non. Allez, vas-y Ah, ça t'a téléporté, hein. Donc, à c'est ça. Après, oh <rire> Ah non, non, c'est ça. ça. Bah, au pire, faire essayer parce que là, une minute 35 c'est fini là. On aura pas le rang S, on aura, on aura le rang D. Euh, non, mais c'est mort là en fait. On hein. aura pas le rang S. Mais non, mais c'est pour 100%. Bah, je suis trop. Euh... Ah, j'aime pas cette zone. Putain, j'ai déjà fait une pire niveau de jeu. En j'étais plus loin que toi. Nuc Taras. Ah, c'est pour ça qu'il nous a appris le lag like dash. Parce qu'on on en fait un dans ce niveau. Ah, il nous apprend le lag like dash pour... niveau. Ok. Peut-être j'ai terminé... Voilà, j'ai terminé le niveau. Gauche. En une minute. Voilà. Oh, en... ah, oh. 55 secondes. <rire> pour avoir le rang S. Le rang S c'est le meilleur note. Alors je vais refaire là. -bas. Je comprends pas comment faut faire. J'ai tech. tech compris mais pas vraiment. J'arrive pas à faire la nouvelle attaque qu'on a débloquée. Elle est compliquée. Mmh. Je comprends pas comment il faudrait faire. Une pièce d'unité. Moi, c'est avait... le seul que ça avait. J'ai connu le refaire maintenant, le niveau est pour pas perdre du temps. Oui. Merde, il y avait un truc de Knuckles. Le mien, c'est de ramasser pas mal de trucs de Knuckles. Bizarre, la façon je suis menté. Oui. <coughs> oh, on n'est pas signé au calme. Non, avec une caisse, oh, putain. Euh, par contre je suis monté là, mais comment je fais pour aller là-bas maintenant? Non. Ça sert à rien, là, non? non ah, non. Oh, bah tiens, à l'envers, j'arrive. aller libérer nos gorges. gorge ah d'accord ça top. là j'en ai plus ce qu'il m'en faut pour aller libérer nos gorges. c'est même pas Sonic qui le fait ça <rire> Donc, il s'ennuie dans ce machin oh ouais ah, d'accord Sonic c'est normal comme dans cette scène là ah, elle, elle nous regarde de loin moi, ouais. euh, ça va, ça va tes mains, sont bizarres, non Ouais, si, c'est elle fait du Tu parles d'un sauvetage, je suis à moitié Oui, bon, je dois peaufiner ma technique. Qu'est-ce qui t'arrive Ah, juste un effet secondaire de l'énergie qui émane de l'île. Pourquoi tu souris comme qu ça Qu'est-ce que tu fais si loin de chez toi J'étudiais d'étranges ruines quand j'ai été téléporté ici. On peut se retrouver coincé. On s'ennuie jamais avec toi. Allez, dis-moi tout. Écoute, tu dois m'aider à retrouver les Chaos Emeralds. Je pourrai vaincre les gros robots et toi tu seras libre de retourner veiller sur la Master Emerald. Ça me sent correct. Une réalité ré ré ré avec Nickel <rire> Ah Hop c'était clone. Merci, j'ai pas eu ton de dire. Mais c'est qui qui me dit ça, C'est jeu C'est la fille, en fait. C'est pas ce boss Ah, d'accord, tu fais un cercle, hop, tu vas au suivant. Mais un peu Qu'est-ce qu'il faut pas faire en 2022 Parce que le jeu est sorti en 2022, Ok, je suis pas dans son euh, ligne de tir Là, peut-être On peut pas changer Voilà, combien de fois qu'on la fonte, lui, il est pas très dur Donc hein. ça fait ça et quand j'appuie sur Y, d'accord Sur va Moi, j'ai pas envie, euh, c'est... Ça fait des petits dégâts Il est pas si dur que ça hein. Bon, On va pas terminer ici avec lui. Non mais en fait j'ai envie de Oui. C'est pas très compliqué à le battre. Mais. Faut juste faire un tour comme ça sur. Ah d'accord. Mais t'arrêtes pas. Mais non, je vais pas retourner en arrière. Elles sont pas tous sur la même ligne. Oh mais au moment je change. Vous pouvez pas l'esquiver lui. Il a fait peur. Ah, c'est plus j'avance pendant que je Ah je suis mort... Bon bah y'a un poussé baba quoi... Déscue... Non non c'est bon, j'ai une maladie. Non oh, mais c'est moins tranquille. Oui et Man Tu veux venir m'aider, s'il te plaît À quoi N'importe quoi. Comment on peut en C'est un souni d'avoir fait ça sur lui. Mais qu'est-ce qu'il y a, Sony Dégage. Pendant que je veux. Bah, ça va pas, tôt quoi. Parce qu'il est déglingué. Sans plus déglinguer, c'est un peu le sens. bien, je parlais avec des chiens parce que je dis vas-y, après. Attends, mon chien, vas-y. Je l'ai attaqué, je l'ai esquivé, je l'ai fait ça. Oui, les points! Vous je vais attaquer. Oh. Ah, je suis trop fort. Qu'est-ce que tu Ok, la deuxième phase est compliquée. Je sais pas ce que j'essaie de faire. Euh... J'essaie d'attaquer. Euh, D'accord. <rire> cest veut dire que j'étais bloqué, regarde. Ah. Il me donne bizarre. Il fallait que je Mais putain, mais tu casses hors de là! On vrai tu étais obligé de jouer comme ça en fait. Dur, ça être... oh, Donc ça c'est la défense, ce truc que je viens de ramasser. Il faut aller voir un cocos euh, vieux là. Il nous améliore ça. Et après on a quoi comme capacité à débloquer 30... Oh c'est chier. 20... Euh, 30... Oh ça a l'air cool ça. Z et A. 30, ok. Euh, on cherche 30. Hein. Mais on est, on est que à 5. Euh... Okay. <coughs> Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Vas-y, mets-toi en place. Hein. Ah, la parade Pendant qu'il tire. Elle tire Il y a 15 Ouais, tu peux faire ça. Ça, Je débloque un bout de carte. Le premier bout de carte, c'est débloqué dans la zone, dans la map de Knuckles. On un petit bout. Ça fait une bouche. Voilà. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais couper ça et on s'arrête là, je pense. Je vais couper le deuxième le premier essai Le premier essai Ah du Oui. Je pense que j'essaie de faire de toute façon ça sert à rien que les tue euh, Parce qu'on va se le garder de toute façon juste après Donc euh, je vais... rentrer ah, là pour aujourd'hui C'est un long, long métrage hein. Donc, Oui Ouais une heure Mais je vais couper des euh, trucs hein. oh, On peut les frapper ça fait rien Enfin ça fait de la poussière quand on les frappe Bon bah je regarde 88 Hein C'est marqué 4 heures. Non, non, non. Ah oui, depuis le début. Oui. Bon, allez, ça